c'est pas mal qu'on Un petit verre d'eau chaude. Étant donné qu'on va voyager euh, en Corée à Séoul donc un verre d'eau chaude pour pouvoir faire notre corps. Bon ben, C'est parti. Oh, c'est très délicieux. <rire> Alors, le skin va avec ses guilletines et... Euh, Christopher, c'est une. Hey, yo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux, honoré, touché. Quel synonyme, je peux le sortir encore euh, euh, Douceur. C'est le truc qui rien à voir. Je vous présente Christophe Prona. Ouais ça Ça fait vraiment super plaisir de t'accueillir sur ma chaîne YouTube. On se connaît depuis. Depuis quelques temps. Voilà. Ouais, ça, ça. Un petit moment, oui. Je t'ai invité parce que j'aimerais bien euh, te présenter une skincare routine. Et eh ben, merci beaucoup pour l'invitation et j'ai hâte de commencer. Donc tout au long de cette vidéo là, on va se tartiner notre magnifique visage avec des différents produits de la marque Joie. C'est une marque coréenne de Séoul. Et entre temps, nous allons répondre à vos questions. Je suis carrément content de, de faire cette vidéo avec toi parce que j'ai découvert récemment que tu étais très très skincare et que tu connaissais beaucoup de choses dans le domaine. Donc j'ai hâte que tu me fasses aussi découvrir ton protocole. Mon objectif devenir influenceur skincare de la province. Masculin, finger cross, finger cross Allez c'est parti les amis La première étape d'un skin care c'est de se nettoyer le visage C'est important pour retirer tout ce qui est pollution Donc pour cela je te propose un gel nettoyant purifiant Ok C'est à base de lotus sacré Donc cette eau de lotus permet de venir désincruster les pores du visage De la pollution, du stress, du changement climatique aussi Donc c'est parfait pour commencer sa skincare. Mon visage est très pollué donc ça, <rire> ça, donc, ça tombe très très bien on va découvrir ça tout c'est parti. Tu fais un SMR ou pas Vas-y, viens, t'es un côté. fait. T'es un C'est très satisfaisant. Ah là là, je suis tellement satisfait. <rire> Attends, il faut d'abord aller humidifier le visage. Ah, ah non, nous, humidifier le visage. On <rire> humidifier le visage, on <rire> Five minutes later... Ça y est, on a humidifié le visage, et maintenant on peut se nettoyer le visage. Ah, comment on s'est rencontré euh, je te laisse commencer ou euh... Ah oui, ok, d'accord. Alors c'est vraiment une question... Euh, comment est-ce que j'ai rencontré Teddy Deng? C'était pendant un tournage. C'était pendant un tournage, c'est ça? Je ne me souviens pas. Attends, mais tu sais, j'en ai si. j'ai tellement fait, j'ai croisé Je tellement... crois que tu m'as même maquillé. Ah, je t'ai maquillé. Ou coiffé, malheureusement. C'est tout... Attends, attends, attends. Vas-y. Si, c'est en train de me dire. Alors, c'est pas le film où est-ce que tu étais avec Cédric Chan. C'était pas celui-là. Non. Euh, C'était avant. Oiseau de paradis. C'était sur Oiseau de paradis Non. Ah Oh, en plus, là, tu Mais me parles d'un tournage où il y avait du monde. Oui, oui, ouais, Oiseau ouais. de paradis. D'accord. Avec. Euh... <rire> Blanche Neige, la mmh. copine. Ah, oui, c'était oui. là que je t'ai vu, j'aurais oui, cru ça. plus tôt. Parce qu'après, il y a aussi le fait que je te voyais sur les réseaux déjà. Oui, c'est ça. Et euh... en fait, comme on se suivait déjà euh, énormément sur les réseaux, j'avais l'impression de déjà connaître Christopher. Voilà. Mais en fait, on s'était jamais vraiment parlé, discuté ensemble. Euh, ben, voilà. C'était pareil en fait pour moi. Et euh, d'accord, ok, Donc ouais. étais, okay, ça y est, je resitue, oui, oui, oui. Je, je me, me rappelle, d'accord. De... Je pense que là, c'est bien nettoyer le visage. Alors, on va mmh. aller se rincer. Allez, 5 minutes later, ah, je me sens tellement purifiée. Ça y est, j'étais t'ai euh, revirginisé. Mmh, ah, je revirginisé. Je... <rire> non, mais ça sent super bon en plus. Hein. c'est clair. Ah, je me sens tout propre. Alors, la deuxième étape ensuite, après le gel nettoyant. Ça, en fait, tu peux le faire tous les jours, matin et soir. Parce que c'est très léger, c'est euh, pour tout type. Mmh. Et la prochaine étape c'est le gommage, gommage le visage. Donc ça en orange tu le fais une fois par semaine parce que est, un peu plus, euh, il va plus en profondeur nettoyer ta peau. D'accord. Ok. Et donc tu verras il y a des petits grains aussi de, de pivoine impériale c'est juste incroyable. D'accord. Je refais la merde. Bon ça je commence. <rire> de... ouais. pas le là quand j'avais été dit ça me non non <rire> mais... non j'étais gentil <rire> Mais t'as toujours été gentil, t'es toujours gentil. C'est bien pour ça que ça te va très très bien la douceur. Je le voyais sur les réseaux. On te connaissait bien surtout dans le sport, dans le taekwondo. Oui, le taekwondo. Et le premier truc, ben, comme j'ai fait pendant des années aussi du taekwondo. Ah, ouais. oui, c'est vrai, ouais. oui. J'étais chez Danny Macaire, quand j'étais petit. Et après, j'étais à la mission. Ouais. Ben, pas excels sur l'autre taekwondo club de la mission. Mmh. Ben, C'était surtout ça que j'avais par rapport à 10 C'est ah, un champion de taekwondo. Mmh, ok. Est-ce que j'ai déjà mmh. eu des a priori une fois Oh, on va mmh. dire que tu m'as fait gentiment sourire, euh... genre pendant ta préparation, Mister Tahiti. <rire> Teddy Teng, candidat numéro 10, est originaire de Tahiti et plus précisément de la commune de Piret. Âgé de 31 ans, il mesure 1m76. Je dis là, je pense que tu en as surpris plus d'un. Ah, oui. Non, non, pas d'a priori, mais genre... Teddy <rire> Waouh <rire> Ok ça, ça a choqué quand même Ça, on va dire, ça a surpris. il oui. Il y en a qui ont été choqués, mais bon, moi, il m'en faut plus quand même pour me choquer. Quoi. Mais moi, la première fois que je t'ai vu, je te voyais très ouvert, très joyeux. Et j'étais quand même assez impressionné de cette joie de vivre-là venant de ta part. Je te disais, qu'est-ce qu'il prend <rire> C'était vraiment à fond et ça, j'aimais bien euh, ta part. Et de toute façon, bien avant, je t'admirais carrément. Donc, du coup, euh, quand, quand je te voyais, t'as fait, Ah, mais qu'est-ce que je vais lui raconter Qu'est-ce que je vais lui dire et tout Alors que, franchement, après, quand tu connais en personne, j'ai pas, pas grand-chose à raconter non plus. C'est un humain banal. Non, je suis <rire> complètement banal, quoi. Ouh, je sens déjà la douceur. Mais surtout qu'on se connaissait aussi un peu avant l'élection, parce qu'on est dans la même salle de sport chez Gymzone Zone. Oui, donc on a appris aussi à se connaître en profondeur. Noni mm -hmm. mm -hmm. En. <rire> <rire> mm -hmm. non, plus, plus profond, on, on a, on la a passé, euh, <rire> toutes les nuits on passait enfin toutes les soirées oui. on passait oh. nos ah. nuits ensemble enfin, et... <rire> vrai parce que c'était terrible <rire> parce qu'il me côtier, je le côtier. en transpire ensemble quoi tu vois oui je pense que c'est même là où là là par contre on s'est oui, vraiment genre rapprochés et c'est bizarre c'est bizarre comme après tous les événements qu'on a fait ensemble on en a fait des collabs ensemble et comme quoi tu vois dans la vie tu sais jamais un jour qui va croiser et et franchement, franchement chemin, je pensais jamais autant de choses avec une personne une personnalité publique connue et t'étais loin de mon champ de vision. Hein. Bah, pareil, c'est ce que je t'avais dit en Australie. Oui. Tu te rappelles, je te disais, je disais, si un jour on m'avait dit que je partirais pendant une semaine en Australie pour aller découvrir la communauté LGBTQI ⁇ que je partirais à Bandai Beach ça en Australie ah, avec ouais. Teddy Tank, j'aurais jamais cru quoi. Clair. Donc, surtout dans une carrière quand tu un peu sur les réseaux, tu es très actif. Et voilà, ça tombe sur Teddy Tank. Mais c'est dingue parce qu'il y a Jim Zone, là où est-ce qu'on a vraiment ouais. commencé à être partenaires. C'est ça. Ensuite, mr Tati ensemble ouais, aussi, ça c'est l'aventure. Carrément une belle... Ouais. Voiture et l'attaque l'Australie. Maintenant, les partenariats, oui. c'est vraiment euh... incroyable. Et je touche du bois <rire> pour, pour que ça continue. Oui, ça va quoi. continuer. Il faut ça commence à, à piquer un oui, peu. Oui, c'est ça. Hein? C'est en train de, de manger les peaux mortes, de les exfolier en même temps. Oh, oui. Donc, euh, on va aller rincer euh, toutes okay. minutes later Prochaine question. Avant de commencer de prendre la question, je te propose en fait de te mettre du tonique. Donc c'est notre max, c'est Phytomère, parce qu'en fait, il n'y avait pas de tonique dans la marque Choway. Je vais te faire découvrir en même temps qu'il y a des arômes de romarin, de thym qui est juste incroyable, à partir d'huile essentielle, je te laisse ramasser. Donc tu mets au creux de ta main. Ah mais c'est oui. ouais, c'est vraiment du liquide, c'est une lotion en fait qui va permettre d'ouvrir tes pores, d'accepter au mieux les produits qui vont venir après, comme la crème hydratante et le sérum égale. Ah mais je l'avais pas essayé celui-là yes. Ok, je connaissais pas, j'avais l'autre... Là ben, c'est en douceur hein. <rire> <rire> Là je te vois que... Bah ben, je ne l'ai pas, mais ça sent bon Ça sent super bon mm. D'ailleurs, on profite au passage pour dire un grand merci à MediPack pour le sponsoring. Oui, tous ces produits-là, juste incroyables et ça me fait vraiment aussi plaisir de vous faire découvrir tous ces produits-là parce que vous pouvez retrouver en pharmacie, dans toutes, principalement toutes les pharmacies de Polynésie. Euh, c'est juste incroyable. Oh, ça sent super bon. C'est clair, ça sent... Il y a le citron, non Non, ah, c'est le romarin. Ouais, c'est le romarin. Le romarin. Mmh. Ah, et d'ailleurs, d'ailleurs je sais que si je peux me permettre, je fais le petit. C'est pas ma chaîne, hein, je sais, mais. Euh, <rire> -y, mais y fais plaisir. <rire> tu me dis si je spoil, mais je sais que te concernant, c'est le début d'un long chapitre sur le skincare. Ah bah. Parce que là aujourd'hui, on commence avec une marque, oui. on a sorti une autre, mais je sais que il faut a... être présent pour voir la suite des skincare qui vont arriver. Parce que beaucoup, beaucoup de surprises. Bah, on a commencé avec mon monteur à finir une autre marque. Ah ouais, tu l'as ah fait là, on déjà Tu l'as déjà commencé. Surtout tout rester connecté parce que ce sont des produits d'une qualité exceptionnelle. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour prendre soin de sa peau. Non, c'est un de tes life motives. Je hein. oui. me dis toujours que à le skincare, c'est vraiment un moment pour toi. C'est ça, c'est un moment où on passe pour soi-même déjà. ça et profiter bah, de sa présence avec soi-même, c'est primordial en fait, pour trouver le bonheur. Alors, ça devient un truc, pas trop à s'oublier hein. surtout, hein. à s'oublier. Et ce moment-là, c'est voilà, tu es tout seul, tu prends soin de toi et euh, regardez-moi, ça commence déjà à avoir des effets les plus lumineux. Oh là là, ma peau elle, elle, ah non, elle, elle brille. <rire> <rire> euh, okay. Les études, formation, bah, moi je vais le faire vite, Diplôme d'ingénieur. Je fais un bac S mathématiques spécialité euh, scientifique. Mm -hmm. Ensuite, euh, j'ai fait un diplôme d'ingénieur sur Lyon. Enfin, après, j'ai fait une licence expertise énergétique pour compléter en fait tout ce que j'ai fait. Et puis. Euh, voilà. je voilà, travaille dans euh, le nucléaire. <rire> voilà, on a fait le nucléaire, <rire> oh, exactement. D'accord. Les, euh, les turbines, les productions d'électricité. Et ensuite, j'ai fait professeur de mathématiques. Et avant, je travaillais dans un laboratoire de recherche en nanotechnologie au Vietnam. Juste ça, d'accord. En voilà, parallèle avec le taekwondo de ma carrière de sportif dominique. Ok, alors moi j'ai plein de petits <rire> diplômes. C'est vrai qu'avec du recul, je me rends compte que j'ai fait plein de formations, j'ai étudié dans plein de domaines différents. Mais alors pour commencer par le commencement, j'ai c... ce qu'on appelle un CAP AFAT, donc c'est Activité Familiale Artisanale et Touristique. Donc c'est oh, la restauration, de l'artisanat et en même temps les métiers du tourisme. Qu'est-ce qu donc... que c'est Ah oui, donc pendant que tu parlais, j'étais en train de mettre une crème hydratante. Ah là, la... c'est pour les peaux sensibles. Et c'est fait à partir de fleurs de sakura. Ah ben, Parce qu'en fait. fait, tu sais que les, Le fleurs fleurs de... De... les fleurs de Sakura permettent une hydratation ultime à la peau. Et donc là, ta peau, là, étant donné qu'on l'a nettoyée, qu'on l'a exfoliée, ça va venir hydrater et repulper ton visage. L hydrater. D'accord, je fais mon petit ASMR et je continue ma question. Oh, ça sent super rouge. Alors, pour continuer, donc j'ai eu un CAP à FAT. C'est là que j'ai commencé à découvrir la couture parce qu'en artisanat, on faisait des petites coutures je me suis dit, tiens, non, moi je veux faire des robes, je veux faire des trucs comme ça. Donc, du coup, j'ai passé ce qu'on appelle un BEPMMIC. Donc, ça, ça, où on dit MIC. Et c'est métier de la mode et de l'industrie connexe. Donc, c'est tout ce qui entoure, que ce soit la maroquinerie euh, et toutes ces choses-là. Mais tout ce qui entoure la mode et la couture. Donc, là, il y a eu 4 ans d'études. T'as fait où alors ces études Au lycée professionnel de FAAA. Il y avait, euh, j'ai eu cette chose parce que Aujourd'hui ils ont changé le nom et c'est moins ciblé sur le métier de styliste ça parce que on apprenait vraiment à dessiner faire des croquis. T'avais la partie styliste et après t'avais la partie modéliste. où est-ce que t'apprenais à faire du sur mesure. C'est de là que me viennent mes compétences en couture, que je sais faire du sur mesure. Et ouais, surtout là où je suis très content parce qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est très hydratant. Hein. mais ça fait vraiment du bien. Hein. Ouais. Et en fait le parfum il est juste agréable, il est pas trop fort. Moi j'aime pas trop lorsque les crèmes il y a énormément de parfums chimiques etc. Là c'est vraiment du naturel, c'est fait. On l'a pas dit mais c'est fait à partir de quatre 96% d'ingrédients euh, naturels. naturels. D'accord. Donc euh, c'est vraiment euh, cool pour le Toi, tu as sûrement dû les essayer peut-être. Oui, j'avais déjà. Moi, je les découvre euh, là. Voilà. Ensuite, pour continuer, donc euh, j'ai fait euh, la formation 4 ans d'études dans la mode. Euh, mais comme j'ai pas vite de trouvé de travail, j'ai fait une formation, j'ai ce qu'on appelle le CSS. Aujourd'hui, ça a complètement changé, mais c'est le diplôme pour être PNC. Ah ouais. Oui. Euh, dans, la, dans les avions et tout. Voilà, c'est mon rêve de faire ça. Donc j'ai eu, euh, j'ai eu le diplôme. J'ai eu le diplôme. C'est un certificat. Après ça, c'est des années après, parce que quand, euh, 19 à 21, j'ai commencé après à travailler dans une bijouterie. Dans une bijouterie, j'ai vite fait le tour et j'ai repris les études entre temps et c'est comme ça que j'ai passé un CAP de coiffure. Non, parce que ah, à 22 oui. ans, je voulais, ben, je voulais être coiffeur. Donc, du coup, je suis allée au Grey J'ai passé un CAP. Ensuite, j'ai fait une formation pour le brevet de coiffure. J'ai fait une petite carrière dans la coiffure. Et après, ben, comme, comme je me lasse très vite, j'ai décidé en 2015, 16, je sais même plus, je suis partie après à Paris, passer un diplôme de maquilleur professionnel, mais maquillage en général. Donc voilà, euh, voilà le moi ah ouais, C'est vraiment, en fait, es un homme à multitâche. Voilà, mais en après, quand tu regardes bien, arc, quand tu regardes bien, ça reste dans le domaine de oui. la beauté. C'est ça. C'était voilà. mon, mon domaine oui. de prédilection la beauté. Excellent. Excellent. C'est euh, une grosse question. Moi, je pense que, enfin, tant qu'influenceur et qui filme beaucoup de choses, en fait, qui partage énormément de choses bah, avec les abonnés, il y a des choses que je contrôle et que je décide de ne pas montrer. Souvent, on me demande est-ce que je suis en couple, célibataire, oh, ouais, ouais, ouais, ouais. Enfin, pour moi, j'ai envie de garder le privé. J'ai mon jardin secret aussi, également. J'estime que je montre déjà énormément de choses sur les réseaux sociaux, donc ça, c'est quelque chose que, bah, pour le moment, j'ai envie de garder pour moi. C'est aussi le fait qu'on habite sur une île. Donc, c'est quand même un petit territoire et moi, c'est un peu plus différent parce que bah, j'ai réussi à atteindre carrément ah. la télé quoi du coup ah. c'est je suis content que tu poses cette question parce que quand tu décides de t'exposer sur les réseaux sociaux ah. comme ça ça va avec tu peux pas rejeter les mm. gens euh, parce qu'ils t'ont parce qu'on te reconnaît en plus dans la plupart des cas les gens ils viennent toujours de façon bienveillante mm. bah, parce qu'ils t'apprécient quoi mais il y a des jours c'est vrai mm. où tu aimerais bien être invisible c'est mais... déjà arrivé après ça c'est le côté local hein. mm. des fois les gens aussi n'ont pas de filtre il y en a qui se permettent quelques réflexions un peu déplacé mais après moi je le prends pas mal parce que je me dis que ce n'est pas de la faute des gens tout ce qui se passe et tout ça va toujours être par rapport à toi ta façon de réagir mais ne ramène jamais la faute la sur faute les sur gens le eux ils ont rien demandé au contraire c'est même il faut ça faut pas oublier c'est aussi grâce à eux que tu existes aujourd'hui quand ouais. s'il n'y avait pas tes followers bah, toi tu serais euh, personne <rire> on n'est pas obligé de, de tout, tout étaler aussi. tout exposer sur les réseaux tu peux et moi, je trouve que j'en dis déjà assez, oui, euh, ça. je partage déjà assez. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes aussi qui le font, bah, tant mieux pour eux. Oui. C'est juste quelque chose qui m'attire pas forcément. Tant que c'est assumé, oui, qu -ce que que assumé, que tu arrives euh, à gérer le fait que les oui. personnes sont hyper intrusives dans ta vie, ça va. Moi, j'aime ai, bien quand même instaurer une petite, voilà, une euh, petite un petit peu limite et, euh, et surtout, ben, j'ai aussi mon jardin secret. Quoi. Voilà, ah, les phrases à rallonge. <rires> d'ailleurs, là, on va, on va continuer et on va finir, d'ailleurs c'est le dernier produit. C'est un pour les yeux ont tiré. rides. C'est fait à partir, à partir de ginseng rouge qui va permettre en fait de repulper et d'avoir un regard de plus... Tu m'as fait peur <rire> <rires> Un regard plus ouvert, plus joyeux parce que souvent quand t'es fatigué, t'as des rides, t'as des ridules et tout. Donc oui, ça, ça t'es moche, euh, t'es complètement orangé par la haine. Mais, euh. mais surtout moi, en fait, je commence à avoir des petites ridules en dessous des yeux. Oh mon Dieu C'est l'âge ou je sais pas quoi. Oh là là, ah, ben, j'ai plus 20 ans. Qu'est-ce hein. ah, que tu es ridé donc ça, ça permet justement de flouter en dessous des yeux, d'enlever les séries d'huile et ces cernes-là. D'accord, ok. C'est quelque chose que j'aime bien mettre en fin de routine. Alors moi, j'applique au Tac, Yes. Euh, Qu'est-ce qui m'agace ben, J'aimerais répondre sur ce que tu avais dit, sur, plutôt sur le comportement de certaines personnes. Si jamais vous me voyez dans la rue, vous me donnez des photos et tout, ça avec plaisir. Mais des fois, il y a des manières de demander des photos. Oui. Des fois, ou de venir parler, des fois, il n'y a même pas de bonjour, il n'y a, a aucune politesse. C'est vrai. Des fois, il vient te dire, « Hey, on va te faire tour, Oui, oui. Là, les gens te bousculent même carrément. Mais, mais, mais oui, oui, est est ok, Est-ce que ce serait abusé de dire le sans-gêne des gens Mais ce n'est pas du sans-gêne, c'est juste qu'eux, ils sont... Happy. Et ça, j'ai oui. dit, tu peux jamais les blâmer, tu vas jamais blâmer quelqu'un d'être content de te voir. Quoi. Oui. Ça, y a un minimum de poli, euh, bonjour euh, est-ce qu'on peut prendre une photo J'espère qu'on fait pas prétentieux à parler comme ça, mais. c'est et... Après, c'est du savoir-vivre aussi. Euh... Mais en tout cas, moi, c'est vrai que je, je le fais jamais si vous venez me demander des photos. Oui, et pareil, quoi. voilà. Il n'y a pas de souci avec plaisir, même on peut discuter et tout. Ne hein. demandez pas seulement votre photo et après, vous barrez, vous barrez tu vois. C'est <rire> la façon de faire, c'est la façon de voilà. faire. Voilà, c'est ça la façon. On n'est de pas des chiens. <rire> <C 'est ça. rire> voilà quest Non, c'est bien, j'aime bien, c'est très pertinent, hein, faut le dire. Hein. Ok. Oui, c'est une grande question. Aussi, ça. <rire> un complexe, euh, bah, ah, si, comme tout le monde en a. Alors moi, j'ai pas de complexe physique. Par contre, un petit complexe, un petit truc qui pourrait me déranger chez moi. Et pour être totalement honnête, après, je le vis pas mal, mais il y a des fois, il est vrai que... Je trouve vrai. que j'ai vraiment les mains très légères, euh, des machins, des trucs comme ça. Après, non, c'est pas un complexe, tactile, tu veux dire. Pas tactile, mais c'est gna okay. gna euh, J'ai euh... jamais vu ça de toi. Ah bon c'est d'accord, bon après en Australie, on a tellement... Non, euh... <rire> je <rire> sais pas, un complexe. Je voulais dire pas que ah, des fois j'aurais aimé être un peu plus viril, sauf que non, en fait, c'est ouais, pas... ça c'est partie de... Ben oui, en fait, c est c est, je suis ni ça ni ça, je suis tout un ensemble. Non, non, c'est pas ça. un complexe, c'est pas un complexe. Et surtout, quand je suis toujours dans l'acceptation de mm. soi... Non, mais c'est quand même top, ça. Parce que moi, par exemple, mon complexe, c'était euh, ma maigreur. Hein, d'accord. Okay. On m'a toujours dit que je ressemblerais du tout... Euh squelettiques, etc. Mmh. Et je sais, euh, ben, je, ouais. je, je m'en doute. Hein. D'où euh, ma prise de masse actuelle. Mais bon, ma prise de masse, là, ça... <rire> t'es bien, j'ai vu tes photos à mon petit, t'as quand même bien séché. <rire> moi, moi. j'ai dit, tu cadres là, hein, ben, on pas prise de masse. <rire> non, si, ouais, peut-être, mais ben, en fait, pareil que toi. En, quand j'ai été, quand je pesais 60 kilos, ouais. À cette période-là, oui, je complexais énormément et je ne pensais pas qu'on pouvait complexer d'être maigre. Je ne pensais pas un jour peser 60 oui. kg, euh, avoir la peau sur les os et, et, et se sentir euh, bah, fragile quoi, tout simplement. Et du coup, comment tu gères en fait, les critiques parce que tu dois forcément recevoir <rire> Parce que déjà moi, je suis tout gentil et tout, j'en ressens quand même quelques-uns. Ah, mais ça après... Euh... Mais en fait, comme j'ai des règles dans ma tête, quand tu vois les critiques et tout, c'est sûr que dans le coup, tu les insultes dans ta tête. Les... <rire> Sauf que tu sais quoi Moi, quand c'est du négatif et surtout que c'est gratuit et c'est facile, ah, il oui. n'y a pas plus grand mépris que l'ignorance, quoi. Tu n'arrives pas. Parce qu'en fait, tout ce qui est constructif, tout ce qui est critique constructive... On... Oui, ben si, c'est constructif. Voilà, qui est pas méchant dans la haine, quoi que ce soit. Euh, J'aime bien écouter, par exemple, si on parle que la lumière est mal faite, des trucs comme ça, tu vois, ça, je. Okay. Quand, ah. quand on critique après euh, ton physique ou euh, ta façon d'être Ou et les tu sujets sais. que t'abordes, des fois tu dis, je, je <rire> comprends pas, euh, je vois pas la raison, quoi. C'est ça. Et euh, les critiques. De tout ce que j'ai pu faire, j'ai pas vraiment été confronté à des critiques méchantes. La plupart des gens restent quand même assez cool. cool. Après, des cons, il y en a partout, hein. Des <rire> fois. et je prends pas, je prends pas personnellement. Que l'ignorance. Et le plus grand de tous les mépris, quoi. Je vais retenir cette phrase. C'est comme si t'as une étincelle, quelqu'un, et tu vas pas mettre de l'huile sur le feu pour faire hey, quoi. cest si tu y accordes. En plus, c'est là l'erreur dans ma tête. C'est si tu accordes de l'importance à un troll ou quelque chose comme ça, c'est lui qui a gagné, quoi. Ah, bah oui. Je considère aussi que les réseaux sociaux. En général, c'est un vrai tribunal. Quoi. Quand tu vois dès qu'il se passe un truc, tout le, monde, et tout le monde juge, juge, juge. Je me suis juste dit, moi, je ne rentre pas là-dedans. Et moi, j'aime bien dire aussi que j'ai appris justement à accepter les critiques parce qu'en fait, plus on te critique, ça veut dire que tu as atteint quand même un certain niveau de perception. C'est-à-dire que si tu n'avais pas de critique, ça veut dire tu rien du tout. Quoi. Il y a ça aussi, il y a ce truc. Il faut vraiment pas mal le prendre, je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi. Mais juste pour dire aux gens, parce qu'il y en a qui se vexent, hein, que c'est vrai que nous, on reconnaît nos tranches, quoi. Les gens, ils disent, eh hey, nanana, ouais, sauf il ouais. y a une vérité, c'est que nous, on connaît pas, quand On est <rire> genre, et des fois, ben, il y a <rire> des... Et je sais que des fois, moi, j'ai vraiment euh, resting bitch face, quoi. Et encore, c'est rare, mais je sais que des fois, j'ai une tranche, t'as envie de... Pouvoir, quoi. T'en as qui se vexent. Ah mais nanana, il m'a pas reconnu. Ben oui mais non mais parce que je connais pas non plus la terre entière quoi. Et pourquoi je voulais dire ça, c'est faut être indulgent. On parlait des critiques, ben, c'est la même chose, c'est quand t'as des gens qui critiquent, et j'ai vu, hein, j'ai déjà vu comment les gens ils te critiquent, mmh. ils y vont pas, de la mort. Ben Tu n'y accordes pas d'importance, et moi dans ma tête c'est toujours, je ne connais pas la personne, je regarde le fond du message, c'est quoi toujours le fond mmh. du message, si c'est négatif, c'est juste de la haine je gratuite, tu ne réponds pas, basta. tu rentres pas dans le jeu, tu, te, tu, tu ne te laisses pas étaler, tu mmh. bloques, tu mets un mur et basta, c'est simple. simple. Moi j'avais pas juste merci beaucoup. <rire> Un petit camembert mais, mais, <rire> ouais, ouais. mais tu sais, j'ai remarqué, ouais, tu fais ouais, ça quoi. Oh merci, t'as oh, dit, mais t'es encore quelques le que les autres Là t'es là, oh merci <rire> Moi je suis cool. là, ah J'ai pas le temps Oulala, oh, là, là. à un moment, j'ai l'honneur, il y en a plein Moi j'ai un Et c'est quand même euh, gênant C'est euh, lorsque j'ai une envie pressante, euh, je vais aller faire, faire pipi Le voilà. pipi <rire> Et souvent c'est euh, en soirée et tout parce qu'en fait, c'est lorsque je vis à un urinoir et ce pas n'importe quel urinoir, c'est les urinoirs en genre de mur, tu vois. Oui, voilà. Et d'un coup, là, je sens quelqu'un venir. Hey, <rire> ça. Et là, on se retrouve face à face. On est en train oh de tous les tu sais. Il me dit, ah, tu m'as inspiré à faire du sport, euh, patati, je te suis depuis des années. Aussi. Et là, c'est bon, en vrai. Donc, en fait, ils sont quand même heureux de voir. Et moi, je suis là, euh, ah, bah, moi aussi. Non, mais c'est... <rire> oui, ça m'est déjà arrivé, j'ai la... exactement la même année anecdote où quand je te disais es en train de pisser et tout et puis tu te dis j'espère qu'on va voir le bonheur à la personne et là tu as quelqu'un qui me dit hé, j'ai quand même envie de t'étonner je suis en train de pisser laissez moi mais des anecdotes gênantes comme ça j'en ai plein ben c'est comme je te dis un enterrement quoi je suis à un enterrement je fais mes adieux à la personne et genre la seconde qui sort me dire on peut prendre une photo, on peut faire un TikTok ah ouais, là c'est... non mais tu te vois un TikTok, c'est il y a eu ça, il y a eu des moments gênants bien sûr, mmh. euh, gros moment de solitude, une fois sur scène je fais un sketch et le présentateur qui dit ça va vous avez aimé quand même <rires> Tu veux vraiment... Là, tu euh, euh... Ça veut dire quoi quand non, même C'était si nul que ça Alors les projets sous 2023, euh, déjà je trouve que l'année 2003 a super bien commencé. C'est clair <rire> De foot. Moi je suis content, c'est l'année du lièvre, c'est ouais. mon année. Ah oui, en plus! Le mec qui sait qu'il se réappropriait tout de suite. Il paraît aussi que dans les signes occidentaux, ouais. c'est l'année du scorpion aussi. Attends, scorpion, lièvre, double ah, combo. Mais scorpion. Scorpion. <rit> <rit> alors. Ah, scorpions scorpion! Eh, ah, alors Karma, karma! <rit> Moi je suis gémeaux dans ça. Je <rit> suis versatile. Attention, gémeaux! Attention pas gémeaux, les gémeaux! j'ai en carte! que les gémeaux! <Je rit> <rit> Alors bah, en fait, euh, ce que enfin, les projets, je sais pas trop parce que moi je lis beaucoup euh, le jour au jour. Oui, c'est vrai. Que mais es en, en tout très cas, euh, je croise les doigts pour que cette année, il euh, y aurait euh, plein d'autres voyages. Moi bon, aussi, je te Donc, souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de partenariats. Mais, et beaucoup. mais je pense que c'est bien parti. Hein. Oui, franchement, en plus, euh, part... c'était mon rêve en fait de faire du skincare. Ça fait des années que je fais du skincare, j'en ai jamais vraiment partagé sur les réseaux sociaux skin care <rire> en tant que là comme j'ai dit en début de vidéo bah, j'aimerais bien être l'influenceur polynésien skin care masculin. ici. Voilà c'est vrai que c'est un gros objectif mais franchement c'est quelque chose que j'adore partager. Je pense que tu as aimé aussi quand je te parlais des skin care en Australie. Mais oui c'est vrai qu'on dit ça on parle de skin care que... mais on dit pas comment tout a commencé. Alors c'est vrai que moi j'ai étudié donc, quand je faisais de la, la, oui, la, la coiffure, je connais des protocoles ah, mm. après ça fait longtemps mais quand je t'ai vu en Australie vraiment en plus c'était avec la marque Jovae mm. vraiment t'intéressais et comment et toi tu as appris des nouvelles techniques c'est pour ça que j'ai accepté, je n'ai rien dit, je me suis laissé guider et tu t'y connais vachement, euh, vachement bien. En fait, une formation accélérée parce qu'on est venu faire du shopping ensemble. Et genre... yeah. <rire> Genre, après chacun, voilà, chacun, on était tous, on était ensemble d'abord et après chacun de son côté parce que j'avais vu... Euh, une c'est vraiment approfondi en plus en termes techniques, sur les effets de la peau, etc. Mais c'était juste moi, ah moi je me suis régalé. J'ai la chance de pouvoir maintenant présenter euh, des produits et ça c'est que une marque parce qu'il y a d'autres marques aussi euh, à venir. Oui, oui, oui, c'est que le début que merci marie de m'avoir fait confiance aussi. Ben, merci pour l'invitation. <rire> Alors moi, pour mes projets, ben, comme d'habitude, je suis toujours euh, là. Je suis en pleine paperasse administration pour euh, le visa pour la Nouvelle-Zélande. Zé D'ici voilà. yes. ben, cette année, avant la fin de l'année. Vraiment. Vraiment, de toute façon, je, pour le moment, je ne fais que ça, oh, ça. Tu vas nous quitter. Oh, on revient toujours voilà. fait noir. Hein. <rire> c'est juste que je ne préviens ouais. plus quand je pars, quand oui, je reviens, oui. parce qu'à chaque fois, c'est « Ah, eh, t'es là, mais t'es pas là, mais t'es là ». Là. Ben, là, là, on a la primeur de la bourse. <rire> Mais oui, c'est toujours ça ben. je, je continue ma petite installation, oui, mon petit chez moi, petit. mes papiers, euh, trouver un petit peu du travail là-bas, toujours dans le domaine du cinéma. Oui. Hein. On a plein de, de belles choses à venir de aussi également. Thank you. En tout cas, moi personnellement, je te suis et je pense que la plupart des personnes aussi, Alexandre et ils te, te, te suivre également <rire> et si ce n'est pas le cas bah, n'hésitez pas à le checker il... quand je dis le meilleur endroit maintenant c'est TikTok, il faut aller ouais, sur TikTok Franchement c'est intéressant, c'est simple maintenant de faire la communication sur TikTok Puis même c'est là où je suis le plus, le plus actif sur Facebook, c'est je voilà. partager ma page, ma page J'y <rire> <J> consacre <rire> plus trop d'attention mais sur TikTok franchement il me fait plier de rire tu fait un truc sur Beyoncé là euh, <rire> Avec ma veste ma, avec, euh, Oui, avec ma jolie veste qu'il a acheté euh, à Paris Market, en Australie C'est clair, clair. Oui. oui voilà, Tiktokfer 987 Avec plaisir bah, Après, Pareil, moi aussi je fais une petite promo pour lui N'hésitez oh. pas à vous abonner à Merci. sa chaîne, à Youtube euh, Alors, parce que je pense qu'il y en a qui, moi, qui ont compris un peu tard le Teddy Janté Oui Le jeu de mots Teddy oh. Janté il a <rire> de l'humour. Ouais. N'hésitez pas à suis dessus sur ces différents hein, Sur TikTok, oui. sur Facebook, Instagram. Oui. Faut pas oublier de Moi aussi, il faut que je me mette sur Insta. Je... Et, YouTube, et YouTube. Surtout YouTube. Voilà, surtout YouTube, cette vidéo. Sur YouTube. Et partagez cette vidéo. Mettez plein de likes et plein de commentaires d'encouragement aussi. Et remerciez Christopher aussi dans les commentaires. Remerciez-moi dans les commentaires. <rire> voilà. En tout cas, euh, ça m'a fait plaisir de partager ce petit moment cocooning skincare avec euh, la marque Joye. Alors, t'as aimé euh, ce petit moment euh, prendre soin de ton visage C'est clair. Que j'ai vraiment aimé moi j'avais testé l'autre gamme que tu ferais une vidéo Exactement. après mais je c'était tu m'en avais déjà parlé en Australie et je suis vraiment vraiment euh j'ai même tendance à préférer en fait par rapport à l'autre que je ne citerai pas qui est sur une bonne marque aussi. Et en fait ce qui est incroyable c'est que ça vient de Corée, de Séoul. Mm -hmm. et tu sais que là-bas ils sont à milieu en avance en fait sur tout ce qui est fincaire ouais. et entretien de sa peau. je, je dis ces produits j'ai l'impression vraiment que c'est végétal, tu vois c'est naturel. Mm -hmm. Tu 96% d'ingrédients de, à de, de partir Mais tu le sens tout de ouais, suite. Et alors moi j'ai une question à te poser, oui. tu dis où est-ce que l'on peut trouver ces merveilleux produits ah. miraculeux Dis-moi s'il te plaît. Une très bonne question, Christopher. <rire> oh là là, pas du tout robuste. <rire> On peut retrouver dans, dans toutes les pharmacies, toutes les bonnes pharmacies ici en les Et franchement, les prix sont abordables. Profitez, allez, allez tester, allez tester. Je pense qu'une fois que vous aurez testé, vous allez l'adopter directement. C'est quelque chose que j'ai fait découvrir à ma mère mm -hmm. et à mon père aussi, qui est loin de tout ça. Ah bah, les papas. <rire> et je peux te dire qu'il a rajeuni de 20 ans. Oh, de 20 ans, de allez, soyons. <rire> D'accord, dans les pharmacies, ben super. Euh, bon, c'est très très bon à savoir. Je ne suis pas du tout en train de faire un placement de produit. En tout cas, les amis, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup qui sont d'être venus chez moi. Merci Teddy. C'était tout en douceur. Merci énormément les amis d'avoir regardé cette vidéo. On fait de très gros bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, nana.